Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous avais prévenu que les pasteurs fondateurs, les créateurs de bâtiments, les commerçants allaient changer de stratégie pour euh, continuer à maintenir toujours et toujours le peuple dans l'ignorance en se déguisant en ange de lumière comme les peur le diable, comme euh, déclare euh, 2 Corinthiens 11-14 Et bien voilà Vous savez quoi C'est désormais chose faite Hier j'étais sur euh, YouTube Et bam, je suis tombé sur euh, deux d'entre eux Des grands voyous, comme vous le savez Des grands voyous, des pasteurs D'accord? C'est là langage que moi D'ailleurs Je vais vous répéter euh, euh, ce qu'ils disent Par rapport au confinement et qui est presque mondial. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter par rapport à ce qui se passe Et quelles sont les mesures qu'ils veulent prendre, qu'ils sont en train de prendre pour continuer à, à maintenir toujours les gens dans l'ignorance et ne pas partager réellement la parole du Seigneur Voici ce que déclare un d'eux. Et vous le savez, je n'ai pas le droit de, de remettre les images ici, hein, parce qu'eux, ils protègent leurs vidéos, leurs prédications par des droits d'auteur. Et je me pose d'ailleurs la question... Comment est-ce qu'ils se disent révélés par Dieu Et euh, ils barquent tout, euh, ils sont en train de tout protéger, dans des sociétés qui gèrent leurs droits d'auteur, d'accord Et on se pose la question, est-ce Dieu l'auteur des messages Cette pandémie a révélé une grande faiblesse. Nos églises sont tombées dans un piège d'être des, des églises-temples. Vous sentez ce qui arrive là Il dit que les églises sont tombées dans un piège d'être des églises temples, des méga-churches, des églises stades, où tout le monde va dans un, un endroit, un seul endroit, de 10 000 places, on dit Amen et chacun rentre chez lui. Notre fonctionnement, cher homme des dieux, il s'adresse à ses collègues voyous, d'accord, vient de se révéler fragile à travers de cette épreuve, et Dieu nous prévient que nous devons changer notre manière de travailler. Si on ferme, il se pose la question si on ferme pendant une année, où ira les fidèles certains, certains abandonneront la foi. Donc, comme quoi, pour lui, la foi, en fait, ce serait des rassemblements de 10 000 places, des rassemblements de 20 000 places. Et donc, avec ces mesures de confinement qui sont presque mondiales, les églises ont fermé. Et donc, il se pose la question où oui, iront bien sûr ces fidèles Ils vont abandonner la foi parce que pour lui, la foi, ce sera ces rassemblements-là. Or, la foi, comme nous l'avons traité, la foi, c'est la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ veut dire abandonner le péché et le suivre en appliquant l'amour du prochain. Voilà. Alors, il se pose la question encore, il s'est dit, est-ce que l'église primitive fonctionnait ainsi il dit, ce qui m'a vraiment choqué et ce qui m'a vraiment étonné, venant de ce pasteur, comme vous le savez, on les appelle des gros. Hein. Donc, venant de ce pasteur qui est grand, il dit, c'est un secret que le Seigneur vient de le révéler maintenant. Donc, il ne savait pas. Voici sa réponse. Voici le secret que le Seigneur lui a révélé. Vous pouvez trouver l'enregistrement, ça y est, sur YouTube. Hein, D'accord. Il dit, l'église qui sera enlevée ne sera pas l'église bâtiment. <rire> l'église qui sera enlevée ne sera pas l'église bâtiment. Mais il dit ça, pourtant, il en construit un de plus de 10 000 places. Et d'ailleurs, dans la vidéo, vous allez voir, il a dit, nous allons vous dire comment est-ce que vous allez continuer à contribuer pour le, la construction du temple. Mais de quel temple parle-t-il? <rire> il dit, l'église primitive était d'abord l'église de maison. Waouh! <rire> L'église primitive était d'abord et avant tout l'église de maison. Il faut donc, selon lui, subdiviser ça, sa stratégie, puisqu'il se propose en réformateur. Et 10, il dit ce qui suit. Pour éviter de subir justement ce qu'ils sont en train de subir là maintenant, parce que l'offrande ne rentre pas, je vous avais prévenu qu'ils seront asphyxiés par ces mesures de confinement total. D'accord Puisqu'il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus rien à faire. Voici ce qu'il est en train de proposer en croyant qu'il est en train de dire quelque chose qui serait d'une intelligence rare, alors que ça, c'est déjà dit dans la Bible, le fonctionnement de l'église primitive. Voici ce qu'il dit. Il faut donc, selon lui, subdiviser l'église en groupes réduits pour survivre. D'accord? En déclarant ceci, ce monsieur anticipe en fait les prochaines crises pour conserver son influence sur ses moutons. Moi, je les appelle des moutons, les gens qui les écoutent pour continuer à les soutirer ou à les prendre de l'argent facilement. Mais bien aimé, nous avons traité ces sujets sur les rassemblements ou l'église comme lieu de culte. Nous allons revenir sur les versets que nous avons donnés précédemment dans les enseignements pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Le fonctionnement de l'église primitive était effectivement ce qu'il a lu. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas quelque chose qu'il ignorait. Simplement, et ils ont perpétué, en fait, l'habitude du temple. Le fonctionnement de l'ancienne alliance était, il y avait un temple, d'accord? Il y avait le souverain sacrificateur, le sacrificateur et le peuple. Et dans l'ancienne alliance, Dieu parlait au travers d'une personne, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'était donc un fonctionnement qui était justement un fonctionnement, je dirais, unique, un fonctionnement... À adéquat pour cette alliance-là, l'ancienne la alliance. Donc, il n'y avait une seule personne que Dieu choisissait lui-même et il mettait à chaque fois sa parole pour parler, pour transmettre au peuple. Et donc, c'est ce fonctionnement que ces faux pasteurs fondateurs du bâtiment, des lieux de commerce, ont perpétué. Et d'ailleurs, ils ont critiqué les cathos, comme quoi le, le, le catholicisme, comme vous le savez, c'était du faux. Ils sont sortis pour aller refaire des mêmes choses. D'accord Et donc cette habitude part de très loin depuis l'église catholique parce que les gens n'ont pas su comprendre que nous étions maintenant dans la nouvelle alliance. Nous allons lire le fonctionnement de la nouvelle alliance bien-aimée dans la Bible. Si nous prenons Hébreu 8, nous avons déjà traité ce, ce verset, mais nous allons le relire pour éclairer ceux qui sont encore dans la confusion. Hébreu 8, à partir du verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péché. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, oh, ce qui est ancien, qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voici le fonctionnement de la nouvelle alliance, bien-aimé. Le fonctionnement de la nouvelle alliance veut dire quoi que le souverain sacrificateur n'est plus ici. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Hébreu 9. Donc, je vais lire et on explique. Comme ça, les deux, on explique une bonne fois. La Bible dit La première alliance avait aussi Hébreu 9, partie du verset 1. On va lire tout comme ça vous allez comprendre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Donc, ce que nous voyons là, ce sont des ordonnances qui ont été données dans l'ancienne la, dans alliance que eux ils ont perpétué justement, pour continuer à tenir les gens dans l'ignorance, d'accord et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit, dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de, de l'Alliance. Je vais baisser un peu ma voix parce que là, euh, vous comprenez que l'indignation commence à monter, d'accord? Alors, au-dessus de, de l'arche étaient les chérubins de gloire couvrant de l'air ombre. Les, les, les propriatoires, je vais y arriver, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, c'est-à-dire, on parle maintenant de la nouvelle alliance, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non, euh, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Écoutez maintenant la nouvelle alliance. Là, on parle maintenant de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le Saint-Esprit montrait par ces choses, le fait que le seul, le seul euh, pasteur soit le seul qui prêche, et un groupe de gens de 10 000, de 20 000 personnes écoutent, C'était une façon de montrer que le chemin du Saint-Esprit n'était pas encore ouvert. Dieu parlait au travers d'une seule personne. D'accord Donc, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience. celui qui rend ce culte. D'accord? Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, ab étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et donc, bien aimé, voilà ce que nous venons de lire. Nous venons de comprendre comment est-ce qu'il y a eu transition des alliances. L'ancienne alliance... C'était Dieu parlait au travers d'un homme, d'accord. Dans la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur c'est Jésus-Christ, étant au ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qui est notre euh, enseignant parfait. Donc, vous voyez aujourd'hui, je vous avais dit que ces pasteurs vont s'associer parce qu'ils n'arriveront pas. Et comme on dit toujours, euh, les choses du Seigneur finissent par, la vérité finit par être révélée, d'accord, au vu de tous. Nous voyons aujourd'hui. Que, effectivement, ce qu'ils ont perpétué n'a rien à voir avec l'Église. L'Église, ce serait toi et moi, bien-aimé. Toi, ton, tes parents, ta femme, tes enfants à la maison, ce serait ça, l'Église. Et le, le, le partage de la parole se, se, doit se faire entre vous. Parce que, je vais te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, pour savoir que mentir n'est pas bien, tu as besoin d'aller dans une Église de 10 000 places est-ce qu'aujourd'hui, pour savoir que prendre la femme d'autrui, c'est un péché, tu as besoin d'aller dans une église? Est-ce qu'aujourd'hui, savoir que tuer est un péché, est-ce que tu as besoin qu'on te le dise? Voilà la réponse de ce qu'on vient de lire. Le Seigneur a mis maintenant ses lois dans nos cœurs. Aucun n'enseignera plus son concitoyen en disant qu'on est le Seigneur. La Bible dit ils me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. C'est ça le fonctionnement de la nouvelle alliance bien-aimée. On n'a pas besoin de celui qui va nous prêcher. On n'a pas besoin. Bon, attendez. Il, il dit, parce que si vous suivez dans sa vidéo, vous allez, il a dit beaucoup de conneries. Il dit que nous allons maintenant rentrer dans YouTube, dans Internet. On va prêcher sur Internet. C'est bien. D'accord? Maintenant, celui qui est dans mon village, au, au, au fin fond de la forêt équatoriale, il n'a ni internet, ni smartphone. Comment on va lui prêcher? Comment on va lui prêcher? On voyait que ces gens, sont des gens qui prêchent dans les villes. Parce que dans les villes, il y a de l'argent. Il y a de la monnaie. D'accord? Il y a des dîmes et des offrandes, des choses qui n'ont rien à voir. L'utilité même de l'offrande, c'est quoi? C'était pour entretenir le temple. Maintenant qu'il y a confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temple, logiquement. Les gens n'y viennent plus. Mais... Pourquoi demandez-vous de l'argent aux gens Pourquoi continuez-vous à demander des offrandes L'offrande, c'était pour entretenir le temple. Mais là, nous sommes en confinement. Au lieu d'aider des de gens qui ne travaillent pas, nous vu la précarisation. Comment est-ce que les choses se sont euh, euh, constatées D'accord Il y a un, un constat général. Un constat général. Au, au lieu d'aider des de gens, non, non, ils continuent à demander de l'argent. Il y a un autre là qui est à Paris, celui-là, lui, lui c'est le pire. Il, lui, il, a, il est parti jusqu'à créer une application de paiement, d'accord Une application de paiement en ligne, en déclarant des bêtises comme quoi, en cette période de confinement, il faut donner encore plus de l'argent, il faut lui donner encore plus de l'argent, comme ça, et le Seigneur va vous protéger, vous n'aurez pas de, du coronavirus. Mais, mais quelle folie, mais quelle folie, quelle folie La meilleure façon de se protéger Maintenant, c'est des barrières, des mesures de barrières qu'on nous a données. C'est laver la main et parler à des distances, d'accord Et éviter de sortir. Mais lui vient dire qu'il faut donner de l'argent, il faut donner de l'argent pour se protéger du virus. Oh, bien-aimé, nous vous disions ici que l'église, c'est soi-même. L'église, ce n'est pas le rassemblement de 20 000 places. L'église, c'est la personne elle-même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. D'accord Nous avons lu beaucoup de versets. Il y a un qui est venu me contredit pour me dire, « Non, mais attention, l'église locale, il faut qu'il contribue pour acheter des chaises, l'électricité, tout cela. » Il ne comprend rien. Mais frère, l'église locale, c'est l'ensemble des personnes dans une ville, dans une communauté. D'accord Ce n'est pas les bâtiments que vous êtes en train de construire. Et vous êtes en train de, de tenir les gens en otage. Répondez-vous Le temps n'y est plus Répondez-vous Maintenant, si on ferme Internet, parce que là, vous n'avez rien vu, le coronavirus, ce n'est que les prémices de ce qui va se passer pendant les sept années des tribulations, d'accord Alors, pendant les sept années des tribulations, il y aura certainement des sélections. Internet sera coupé, certainement. Si tu n'adores pas la maths de la bête, ça veut dire qu'il n'y aura plus de culte. <rire> Et comment est-ce qu'on fera le culte alors si ce n'est le partage dans la maison, entre frères, entre ta femme, entre tes enfants, entre la famille. C'est ça le ce là c'est lui qui doit prêcher, c'est lui qui détient le message de Dieu. Les autres, c'est le peuple. Ils ne peuvent pas parler parce que Dieu ne parle qu'à eux. C'est le fonctionnement du temple, de l'ancienne alliance que eux, ils n'ont pas compris. Or, nous sommes dans la nouvelle alliance comme on vient de voir, bien aimé. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, comme on a vu dans l'autre sujet. D'accord sur la création de l'église dans Acte 2, d'accord Sur toute chair, femme et homme, Et nous sommes là, si tu es disposé, le Seigneur te parle. Puisque nous sommes dans la continuation de l'œuvre de Dieu qui a été posée par Jésus-Christ et les apôtres, nous n'avons plus rien à inventer. Mais quelle prophétie que ce pasteur va te donner, qui ne se trouve pas dans la Bible Quelle parole que ce prophète, ce soi-disant fondateur, va te donner, et que, qui ne se trouve pas dans la Bible à moins que ce soit un autre évangile comme ils le prêchent, d'accord Là, ils sont les seuls à prêcher. On sera d'accord avec eux, puisque ce sera un autre message. Mais si c'est le message de la Bible, tout a été déjà écrit. Tout a été dit. Ce que nous demandons simplement, c'est la révélation de ce qui a été dit. Pour ne pas marcher dans l'ignorance. Donc, bien aimés revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur en cherchant Dieu par nous-mêmes. Et il se laissera Trouver comme il dit dans Jérémie 29. Il a voulu, acte 17, verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le, de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. D'accord? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. Donc commence à tâtonner, même si tu ne sais pas lire la Bible. Commence à prier et le Seigneur va t'orienter. Tâtonne comme cela. Le Saint-Esprit est là, il va t'orienter. L'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, cela veut dire que si eux, ils ne prêchent pas, il n'y aura plus de communion fraternelle. Alors que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui nous enseigne tout. D'accord? Donc, cherche-lui en t'attendant, comme tu le commences déjà là. Commence comme ça, il va... Alors, Romains 12, il dit ceci. Je vous, donc, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable ici, c'est de s'offrir en sacrifice vivant, comme je l'ai dit d'entre-deux-jeux. La foi, ce n'est pas le rassemblement, cher pasteur, cher faux pasteur. D'ailleurs, le pasteur, ce n'est pas un patronyme. Chers messieurs, la foi, c'est l'exercice l'exercice de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'abandon du péché, on s'efforce, on n'est pas parfait, mais il faudrait que nous nous efforcions à vivre la vie des sanctifications, à vivre la vie de l'abandon du péché, c'est cela la foi. Donc, le culte que vous appelez, toi tu veux prêcher, voilà ce qu'il a dit encore, oh my God, il dit, lui il va continuer à prêcher, depuis le temple, d'accord, et ils vont le trouver dans le, le, dans le smartphone, mais n'oubliez pas d'envoyer des offrandes, mais attendez, si réellement tu prêches pour Dieu, si réellement, euh, cher pasteur, cher faux pasteur, chers messieurs, si tu prêches pour Dieu, pourquoi est-ce que qu'en ces temps de confinement, tu as besoin des offrandes Tu devais aider les gens, n'est-ce pas, à, se, à chercher Dieu, en les prêchant de cette manière-là, puisque là maintenant, il n'y a plus de charges, Puisque pour la plupart, vous avez des maisons, des églises, des bâtiments que vous avez achetés. Il n'y a plus de charge. Toi, viens, et prêche la parole simplement et les gens vont être édifiés. Pourquoi mets-tu l'accent sur l'argent Parce que vous êtes des serviteurs du ventre. Vous êtes des serviteurs du ventre. Vous ne prêchez que pour l'argent. Vous ne prêchez que pour cette motivation. Mais de cette façon, les gens ne verront pas le Seigneur. Bien-aimé, toi qui dors encore. Voici le coronavirus qui vient de révéler que ces gens sont des voleurs. Ces gens ne sont pas envoyés de Dieu. D'ailleurs, quand on lit, quand on lit dans, la Bible dit dans Jérémie 23, on va lire. Jérémie 23, on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Jérémie 23, verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. La colère de l'éternel ne, ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Hein, parce que là, le coronavirus encore rien. Vous allez le comprendre dans la suite des temps. Lui qui dit qu'il va prêcher sur internet, il arrivera un moment où il n'y aura même plus d'internet. Or, oh, toi qui ne veux pas chercher le Seigneur par soi-même, toi qui attends que le pasteur prêche depuis le grand temple, toi qui attends qu'on t'envoie un lien pour que tu puisses faire un culte, écoute ce qui va arriver. Il dit « Jusqu'à ce qu'il ait accompli exécuté les desseins de son cœur, vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et, et ils ont couru. « Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » D'accord Au verset euh, chapitre 14, verset 14, il dit ceci, du même livre. Il dit, « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions. » des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. Voilà. Donc ce monsieur est venu se proposer en réformateur du christianisme, du fonctionnement du christianisme. C'est de la tromperie parce qu'en en fait, il veut simplement anticiper comment est-ce qu'ils vont continuer à avoir de l'argent, mais tout en restant dans des maisons. Alors que le fonctionnement du christianisme est même celui-là. C'est-à-dire que nous n'avons plus rien à faire puisque tout a été accompli, bien-aimé. C'est ce qu'ils arrivent à expliquer aux gens. Le christianisme, on n'a plus rien à faire. Tout est accompli. Ce que nous devons faire, c'est de vivre ce qui a été accompli. D'accord Nous devons vivre ce qui a été accompli en marchant dans la crainte de Dieu, en abandonnant le péché et en appelant à la répentance. C'est ça le message de la Nouvelle Alliance. Appeler à la répentance, abandonner le péché. Il ne s'agit pas de trouver, je ne sais pas, les sept clés qui vont vous emmener, je ne sais où. De venir nous démontrer, je ne sais quoi, de quelle, prédic de quelle prédication il parle. Ça m'a tellement indigné que j'ai voulu partager ce message avec vous. Partage ce message au maximum avec tes frères. Partage-le, ce sont des messages comme ça qu'il faut relayer. Ce ne pas des faux messages qu'on vous dit, venez donner, venez donner. On n'a pas besoin de l'argent, d'accord L'œuvre le, le, de Dieu, ce n'est pas un travail, c'est une obligation pour nous qui sommes sauvés de répondre à cette parole. Nous sommes dans la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ et les apôtres. Il n'y a rien à inventer, nous devons simplement relayer ce qui a été déjà dit. Et ce qui a été déjà dit, c'est la repentance, l'amour du prochain et l'exercice de la charité. C'est ça le message de Christ. Donc partage ce message dans tous les groupes avec des frères et abonne-toi à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook, Assemblée, pour continuer à communier avec moi. Et même si Internet sera coupé dans je ne sais pas combien dans les jours à venir, vous serez vous-même chercher Dieu. Nous vous encourageons à lire la Bible et à prier chez vous-même. C'est cela en fait la foi, ce n'est pas le rassemblement. Et je prie Dieu que le confinement continue pour que ces faux pasteurs s'asphyxient et que leurs mensonges soient révélés au grand jour. Que le Seigneur vous bénisse je vous retrouve très bientôt.